Tu trouves Tais-toi Ah oui, attends, attends, je crois attends, que... Putain, Léna, faut se dépêcher, là. Ils arrivent pour qu'on se casse. Grouille-toi Hello Hello Eh Et hey, vous avez commencé sans moi Non, enfin si, mais là c'est pas des défis. Vous jouez à quoi On joue à un jeu de rôle contemporain, ça s'appelle Nephilim. Précisément oh Nephilim ben... révélation. attends, si un jour tu en as marre, de médiéval, pas possible. Je crois que tu Ouais, ben justement, euh, le Moyen-Âge c'est pas trop mon truc. attends, ton personnage il est hyper important qui c'est qui va me soigner sinon, Caro hey, T'inquiète, Greg, j'ai pas Natacha, euh, si tu veux jouer à l'indépinime, euh, je peux te passer à un de mes anciens persos. Merci. Merci les enfants. Et moi, comment je fais pour l'introduire, son nouveau perso Mon ancien perso. Mais t'as traqué coup de derrière porte et puis on continue Bien <rire> sûr, et puis le scénario Donjon Dragon, on s'en fout, quoi. Hein hein je fais jouer à mon cap. On sait que t'es psycho, mais pas à ce point, quand même. <rire> C'est pas possible, j'ai oublié mon chargeur. Euh, je dois rentrer chez moi, je dois perdre de si, Tiens, Mais si, tiens Pensez euh... pas, elle sera utile au moins mais ici. Putain, mais Merci. mais oh, ah, mon plan. Ça va, ça va pas être pratique. Fiché, on garde la bibliothèque maintenant. Lena, de les infos Non, oh. mais elle est où Quelles <rire> infos Les infos qu'on cherchait dans les bouquins. Lena Attends, attends, mais j'en suis encore qu'à la bibliothèque, moi, c'est long d'écrire comme ça. Je vois pas trop la différence avec d'habitude. Ouais, avec le PC, euh, j'ai pas besoin d'écrire en abrégé, puis je remonte au fur et à mesure. Bon, ça c'est à c'est J'ai pas toutes les infos, je crois retourne. Morbleu C'est quoi ça Une injure classe. Vois-tu, mon personnage est un aristocrate. Bon, on n'a pas le choix, il faut qu'on se efface. Grégément, on passe devant, vous, nous pouvez avec la magie. Ok, ouais. okay. Avec les plans d'Archimes, ça va être vite réglé. Ça m'a chauffé Jetez vos armes. Avancez. Ah bon, Allez, entrez dans la bibliothèque et au Tu Vous avez dit. que... Oh. Mais... Oh. C'est sûr, on aurait dû rester chez maïs, pas de chocolat. Et puis, comment vous l'avez trouvé toi qui nous a trahis Mais <rire> je comprends rien Je sais même pas qui sont ces types Lena, tu pourrais pas faire quelque chose là Lena. Putain mais elle est passée où C'est là encore Euh, je crois qu'elle est encore dans le couloir. Mais j'arrive, j'arrive C'est dans la bibliothèque là, c'est ça hein Oui, et il faudrait que tu fasses quelque chose pour Natacha. Je suis désolée, mais c'est vrai que j'y peux rien. Hein. Mais tu peux pas te libérer, utilise la magie hein. Mais je connais pas les règles là, hein. moi je débarque Bon, c'est simple, un... si t'es un néphilim <rire> c'est quoi un néphilim C'est un genre d'esprit magique, lié aux éléments naturels, qui habite le corps d'un humain. Euh, c'est ce qu'on joue. Enfin, euh, pas tout le monde. Moi je suis un céline, un genre de vampire qui se nourrit des émotions des gens. Mais qui habite dans le corps d'un humain. C'est dégueulasse <rire> Tu fais vraiment partie des arcanes mineurs ou quoi <rire> C'est quoi les arcanes mineurs <rire> Les mecs qui nous poursuivent, ils pensent qu'on est des parasites. Euh, en gros, c'est pour ça qu'ils nous chassent. Ouais. Oui mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que nous, ça nous fait pas du tout plaisir d'être avec un humain dans son corps, on est prisonnier Et la seule chose dont on rêve, c'est vraiment de redevenir autonome Et nous, ce qu'on veut, c'est que tu continues d'écrire <rire> Ouais, c'est quand même un peu compliqué votre histoire. puis c'est triste aussi Non, parce qu'à côté de ça, t'as quand même des pouvoirs super cool. Par ouais. exemple, si t'es un nephilim, tu peux lancer des sorts sous forme de phrases. Bon, t'as un nombre limité de verbes, okay. mais tu peux utiliser par exemple « transformer » ou « communiquer ». Ouais, bah, je communique à Greg de finir ses éducations et de revenir dans le jeu. Parce que là, on est dans la mise. Elle n'est pas elle est archaïme. T'es Archaïm Mais comme moi, ça veut dire que t'as tas de pouvoir. T'es quel signe Euh, verso. Puissant Mais non, pas dans la vie. De toute façon, tes talents sont pas révélés encore. Euh, pour l'instant, tu peux faire juste des actions d'humains normales, ok Bon, qu'est-ce que vous faites Kero, c'est quoi ce perso moisi que tu as filé D'après toi, pourquoi je joue pas Ouais, bah merci de m'avoir refilé le boulet du groupe, hein. Écoute, on a tendance à qu'on perde une heure pour t'expliquer les règles, et des jours pour que tu les comprennes. Tu découvriras dans le jeu. Maintenant, vous allez me dire ce que vous faisiez ici. C'est bon, c'est bon, j'y suis. Ok, tu penses que tu peux libérer, Natacha Si vous me dites pas immédiatement ce que vous faisiez ici... Ta gueule Je transforme le boss à la con en corbeau, oiseau, perruche, perruche rose alors, niveau compagnon, il faut que tu fasses bah, il faut que tu fasses un 1 et une réussite critique. Je croyais que c'était 20 la réussite critique. Alors, en fait, mmh. ça dépend des jeux. Euh, si tu veux, là, euh, tu dois faire un 1 en réussite critique et euh, le 20 c'est un échec critique. Ok. D'accord, tu risques gros parce qu'ils vont pas te louper. Ah hein. oh, ouais, mais je m'en fous, je le fais quand même. Bah vas-y. Alors attends, là. Euh... Bravo, c'est un... J'invoque ceux qui marchent dans les profondeurs. J'utilise le talon, arc sacré Je me planque derrière une étagère. <rire> yes. Et là, Greg a tiré une flèche magique sur la fille qui retenait Natacha prisonnière. Et Tilan a juste le mmh. temps de la décapiter avant qu'elle utilise son physique caser. Donc, euh, ouais, le dernier a pris la fuite, hein, mais euh, on a quand même pu récupérer toutes les infos des livres de la bibliothèque et on les a pris avec nous. Bon, Greg a râlé parce que pour lui, il aurait mieux valu qu'on fasse une prisonnière et puis qu'on l'interroge. Et puis Caro était pas contente parce qu'elle avait déjà fini tous ses bonbons, mais bon, c'est classique quoi. Voilà, à part ça, moi je trouve que c'était quand même un super succès cette partie. Et euh, je te promets, quand tu te réveilleras, je sera une partie pour toi.